Bamonos, on y va, yallah. Let's go. Bismillah. Sur le trottoir, s'il vous plaît. Youssef. Vous aller bus, monsieur Non, fainéant. Sur le trottoir, s'il vous plaît. Alors voilà, je suis Youssef, professeur de français, langue étrangère à des primo-arrivants. Donc c'est des gens, des, des ados de 12 à 18 qui viennent apprendre le français de manière intensive pour qu'ils puissent après une année réintégrer le général, enfin l'enseignement traditionnel ici en Belgique. Aujourd'hui, on est en visite au musée des instruments de musique avec un des groupes de la classe passerelle de l'Institut de la Providence. Euh, on est venu dans ce musée pour leur faire découvrir euh, euh, bah, les instruments de musique et le côté un peu historique du, du musée. Mais c'est également aussi le, le prétexte de venir dans, dans Bruxelles, de faire des sorties. Le but de cette sortie, c'est au moins de les faire découvrir des, des endroits de Bruxelles qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. <rire> Et euh, ici, <rire> une élève qui est impressionnée. Comment tu trouves cette place Est-ce que tu connaissais Non. Tu ne connaissais pas Non. Donc très voilà, c'est très joli. Waouh mais c'est ok Où ça Mais ben ça, c'est la, la grande place. Ah, oui ça, c'est la grande place. Ah, c'est la grande oui. C'est beau d'ici, c'est beau hein, hein. jamais vient. jamais vu ici, un... mais... Les quartiers c'est un peu très, très joli et très des gens qui sont gens de, de un niveau très, très élevé chic oui <rire> très élevé parce que j'habite à Molenbeek et tout ça c'est les quartiers c'est pas comme ça c'est pour ça. Oh, joli. Not, not la classe passerelle, en fait, c'est une, une classe qui accueille des, des jeunes entre 12 et 18 ans et qui euh, soit sont réfugiés, soit sont euh, euh, simplement arrivés en Belgique pour raisons économiques euh, et donc euh, qui ont suivi leurs parents. Et alors également quelques jeunes euh, ados qu'on appelle des MENA, des mineurs non accompagnés qui ont dû fuir leur pays pour euh, des raisons diverses, parfois c'est la, la guerre, euh, et, euh, et qui sont arrivés chez nous seuls et donc euh, notre, euh, notre objectif c'est de, de les aider à à s'intégrer ici de, par la langue, par la culture, par la, la découverte de, de, de leur nouveau pays. Alors maintenant on avance un peu dans le temps, on arrive à l'époque classique avec... Beethoven Non. Mozart, Mozart. Voilà. Mozart. En général, les primo-arrivants euh, sont pour la plupart extrêmement motivés, parce qu'ils ont vraiment la pêche, le, le, le, ils ont vraiment envie de s'en sortir. Ah, Mozart. Quoi. <musique> Et ça c'est la marche de Mozart.